Bonjour, je suis le frère Gabriel-Marie. Euh, pour le pèlerinage du Rosaire, je vais accueillir les malades, les hospitaliers, hospitalières, animer des temps de prière euh, et euh, en particulier le matin, ou un chapelet euh, tous les jours du, du pèlerinage. Je suis le frère François du Couvent de Toulouse. Je vais à Lourdes et je ferai le ministère de Confession. Je suis le frère Jacques Ambeck, dominicain du couvent de Toulouse, et je suis très heureux de participer au prochain pèlerinage du Rosaire, chose que je n'avais pas réalisé déjà depuis plus de dix ans. Je vais m'occuper de l'accueil des pèlerins de la région qui sont dans les hôtels et restaurants, pour faire le lien avec eux, parler avec eux, répondre à leurs besoins, être à leur écoute. Et Pour moi, c'est une joie de retrouver cette cité de Lourdes que j'aime beaucoup et où j'ai eu ma vocation à l'âge de 14 ans. Je suis le frère Philippe Jaillot, du courant des Dominicains de Toulouse. Cette année, je pars au Rosaire. Là-bas, je vais faire de l'accueil, l'écoute comme elle est proposée aux pèlerins. Je vais avoir une conférence qui est sur les, les jeunes, la relation des, des, des jeunes et des anciens. Et puis je vais aussi faire avec un autre frère, le frère Éric de Clermont-Tonnerre, un atelier qui s'appelle École de la parole, proclamation, prise de parole en public, répondre à des questions. Je suis le frère Paul-Etienne. Cette année, je vais m'occuper pour la seconde année consécutive du Rosaire collégien. On, a, on accueille 200 collégiens de toute la France de neuf établissements différents, si ma mémoire est bonne. Ils sont tous en troisième et pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils découvrent un sanctuaire marial. Donc il y a un gros enjeu d'évangélisation. Bonjour, je suis le frère Timothée du couvent de Toulouse et pour le pèlerinage du rosaire, je vais être aumônier des pisciniers, des piscinières, donc des personnes qui prennent soin de vous pour faire le geste de l'eau aux piscines. Peut-être que nous nous y verrons. Au revoir. Je suis le frère Marie-Edouard et cette année j'ai une mission tout à fait spéciale au Rosaire. Je devrais euh, m'occuper d'une équipe qui devra aider les gens à prendre des résolutions après le Rosaire pour devenir à leur tour apôtres du Rosaire ou tout simplement pour changer quelque chose dans leur propre vie. « Bonjour, je suis le frère Jordan-Marie de Toulouse. Au pèlerinage de Rosaire, je serai à la tente des jeunes. »